Le tableau de progression des astuces s'inscrit dans la démarche d'initiation aux aides technologiques. Pour chaque astuce présentée ci-dessous, il devrait y avoir un enseignement explicite permettant un modelage de l'astuce, une pratique guidée ainsi qu'une pratique autonome par l'élève. Finalement, pour chaque astuce, vous retrouverez une courte capsule explicative modélisant l'utilisation. Bonne écoute!